Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5, ouf, des 5 soleils. Ah oui, alors je vais vous montrer quelque chose là. Voilà, alors pour les, euh, pour les balances, et ben je vous souhaite naturellement un excellent anniversaire puisqu'on est dans le mois de la balance. Cette balance qui recherche un idéal, une vérité quelque chose de bien ancré et tout, hein, c'est divisé là pour elle, hein, d'allier, disons, cette, euh, ce côté, disons, toujours très euh, bah, euh, matériel, les choses qui sont à faire et en même temps, disons, la spiritualité, et là, euh, je vais vous donner, disons, le nom du moi, donc en hébreu, ça s'appelle Tichri, le mois de la balance. Et là, vous allez tout de suite comprendre avec le mot que Tichri, ça nous fait penser à tricher. Donc, Tichri, ah, c'est justement ne pas tricher. C'est être vrai. Hein? Et c'est un mot qui est excellent pour, naturellement, eh bien, se confier à... Euh, aux anges, hein. les anges euh, sont apparus à Abraham, il y avait trois anges, très grands anges, c'était Gabriel, Raphaël, Michael, qui sont venus, disons, pendant le mois de la balance, et qui l'ont visité. Il hein. euh, y a eu plein de trucs, il euh, y a eu plein de trucs à ce moment-là, la destruction de Sodome, et puis, naturellement, l'annonce également, disons, de, de la grossesse de Sarah bon. Vous voyez, un petit peu, quand même, c'est quelque chose d'incroyable, de, de, d'immense. Et donc, de, de, le couple, donc, regardez bien, Abraham et Sarah, ils étaient stériles. Et hop, à partir de ce moment-là, donc, de cette époque-là de la balance, et eh bien, Dieu lui a accordé, donc, la fertilité. Ben ça, c'est quand même quand vous avez, disons, dans, dans, quand vous êtes bloqué à ce point, ben c'est quand même incroyable ça. Hein quand vous êtes bloqué à ce point, donc on vous dit qu'effectivement, disons, dans le mois de la balance, euh, quelque part, euh, tous les rêves sont permis, hein, hein, il suffit, disons, vraiment de demander, d'être vrai, euh, de demander vraiment, hein, d'avoir la bonne volonté et tout, c'est vraiment le jour où on peut demander, disons, des tas de choses, hein, c'est un mois de clémence, alors il faut en profiter, alors cette vidéo, elle est faite d'abord pour les balances, bien sûr, elle est faite également pour les personnes qui portent un nom en L, à la fin, euh, comme euh, Michel, euh, Rachel, Muriel aussi, enfin bref, euh, tous ces, toutes ces personnes dont il y a, le, il y a un « L » à la fin du prénom. Pourquoi Parce que tout simplement les anges, un, hein, sont des envoyés de Dieu et ils ont la force de Dieu selon, disons, leur mission. Hein comme Raphaël, sa mission c'est de soigner, donc il a la force. « Force », c'est « L ». Donc, de soigner. Il a l'autorisation et la force de le faire. Vous voyez, chien Donc, euh, les prénoms, naturellement, qui se terminent en L, eh bien, euh, voilà, hein? d'où ça vient, hein? c est, c est, ces prénoms comme ça, qui sont absolument splendides. Alors, si vous êtes en plus de sa balance, et que si vous avez, disons, un nom, un prénom qui se termine en L, eh bien, c'est bien. Ok Alors, Bon. On a fait tout ça donc euh, pour ne pas tricher, pour demander des ondes de l'aide. Évidemment, faut être un petit peu poli. Hein, c'est-à-dire qu'il faut éviter pendant ce mois-là, puisque c'est un mois de louange et c'est un mois de clémence, eh bien, il faut se mettre dans le tempo, c'est-à-dire qu'il faut adapter quelque part ces violons et, et rester, disons, dans le tempo, disons, de cette clémence-là Alors louer, remercier, faites des choses comme ça et naturellement c'est le moment propice également pour faire des incantations, pour demander de l'aide à son ange hein, pour demander disons à, à une bonne année, des, des bonnes choses une, enfin plein de choses que vous voulez alors euh, si vous voulez un petit exercice naturellement avant de faire une incantation et là je vous en ai choisi une d'incantation pour appeler les anges, et eh bien quelque part, au départ, j'ai marqué par exemple, euh, ben oui, il faut se mettre un petit peu en condition, hein, c'est-à-dire pour pouvoir ouvrir quelque part la connexion. Alors, euh, déjà, euh, le corps c'est matériel, alors donc le corps, on va l'aérer, hein, on va donc respirer. Alors, profondément, vous expirez, au moins trois fois, inspirez, respirez, tout expirez, inspirez, expirez, voilà, et inspirez, expirez, bref, hein. vous vous mettez en condition comme ça, euh, et puis euh, vous vous présentez, hein quand j'ai dis, vous vous présentez là vous, vous dites eh ben voilà euh, Seigneur je suis euh, disons euh, ton enfant euh, je m'appelle euh, admettons euh, bah, euh, comment par exemple Yushka euh, voilà fille de et puis je donne le nom de ma mère hein, et accorde-moi par exemple euh, la force euh, de transformer telle situation ceci ou cela bref euh, ou tout simplement, écoutez-moi, personnellement, il y a des phrases qui sont toutes faites, puis il y a aussi le, le dialogue du cœur, tout simplement le dialogue du cœur, vous présentez naturellement toujours, hein, ta fille, la fille d'eux et tout, mais voilà, il y a quelque chose qui me tracasse, moi, j'aimerais quand même bien, euh, disons, qu'il y ait telle chose qui soit débloquée. Là, j'ai énormément de peine, j'ai un problème avec un tel. Ou alors, j'ai un projet qui est, en, euh, qui est en cours, il est un petit peu lent, je voudrais que ça soit accéléré. Ou alors, dans ces conditions, qu'est-ce que veut me dire, disons, cette situation Parce que moi, je ne comprends rien du tout. Donc, il faut, comme je suis bouchée, je suis... Euh, donc, il faut quand même être clair. Il faut me donner vraiment des éléments très clairs. Voilà. Bref. Vous avez une discussion, vous vous confiez, vous vous confiez, vous racontez votre truc, vous racontez votre truc tout simplement, d'accord Bien, alors, par contre, après, vous lui demandez, naturellement, je, je, moi j'ai marqué ça parce que, vous avez des, selon, vous avez, euh, toutes les personnes, disons, les personnes qui contactent, disons, les anges, ont une façon euh, personnelle euh, de les appeler, de les contacter et tout. Moi, j'ai mis, disons, une petite phrase pour ceux qui n'ont absolument pas fait, c'est-à-dire, euh, pour demander, disons, par ta volonté, par l'intervention de tes anges, hein, Aide-moi, protège-moi, voilà, apporte, voilà, fait venir la bienveillance sur moi. Vous voyez, c'est... Il y a une question, disons, de politesse, de se présenter et tout, avant, disons, de faire ce genre d'incantation. Si, par hasard, dans la journée, ou continuellement comme ça, il euh, y a des incantations qui vous plaisent, hein, c'est comme un chant, par exemple... Ben, vous le mettez, vous le remettez, ça vous fait du bien, ça vous renvoie à cet état d'esprit, hein, tout simplement, votre esprit, votre âme va, se, va revenir comme un élastique sur le moment où vous vous êtes concentré, voilà, euh, sur votre demande, ça va être bouff comme si vous rouvriez à nouveau une connexion, clac, vous voyez, c'est automatique. Donc c'est quand même intéressant, disons, de le faire au moins la première fois ou une fois par semaine, de façon extrêmement concentrée, en envoyant naturellement une volonté, des désirs, des remerciements. Et toute la semaine, vous pouvez mettre l'incantation et l'avoir dans, euh, dans, dans, dans, dans l'oreille, et automatiquement, ça va réveiller... Ça va tenir, ça va réveiller, disons, cette demande, disons, qui a été faite il y a deux ou trois jours en avant. Parce que je comprends les gens qui me disent qu'ils n'ont pas toujours le temps. Et au départ, c'est un petit peu compliqué de, de le faire. Hein? Bien, alors, il y a une autre chose aussi hein, euh, que je dois vous dire, et je, je, je le dis souvent, disons, dans mes commentaires ou quand j'ai les personnes... En, en séance, donc en consultation, c'est que elles évitent. Malheureux, là, elles évitent hein, complètement la tombée de la nuit. Hein, quand vous voyez la nuit, elle tombe, c'est terminé. Il faut plus appeler d'ange. Hein, normalement, on compte 6 heures au minimum pour être sûr de euh, de toute la nuit, pendant 6 heures comme ça. Imaginez par exemple que euh, la nuit, elle tombe à 6 heures du soir. Admettons, eh ben, 6 plus 6, ça fait minuit. Et après minuit seulement, disons, on peut intervenir euh, pour, pour, pour parler aux anges, pour euh, voilà, pour faire des prières et tout. Parce que dans ce laps de temps, euh, vous, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. La nuit, c'est la nuit. C'est un grand mystère. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais beaucoup de choses, disons, vont être récupérées, euh, et vous savez pas par qui, hein? et bien souvent, euh, il vaut mieux pas savoir, alors euh, mettez plutôt, disons, de la lumière, hein, le soir, avant que la nuit tombe, vous mettez une petite bougie, vous mettez des choses comme ça, mais euh, vraiment, euh, disons, pour passer sa soirée en prière, vous savez pas, disons, vers qui, ça peut être, disons, récupéré. Mais par contre, vous pouvez toujours souhaiter que le monde, disons, soit en paix. Hein? Alors là, le monde en paix, il euh, n'y a pas de problème. Que le monde soit en paix et que vous passiez une bonne nuit. Et puis voilà. À la limite, c'est euh, au moins le minimum qu'on puisse faire. Mais voilà, hein? on ne va pas plus loin. Hein? de ce côté-là, après, chacun ses habitudes. Chacun ses habitudes alors, pendant... Euh, maintenant, je vais vous montrer donc la fameuse vidéo que je vous ai... Attendez voir. Hop là, je vais vous ramener donc... Hein. Pouf. Mm. Regardez si c'est bien bien euh, cadré quand même. Hein? Voilà. Alors vous pouvez taper naturellement sur votre euh, voilà vocation of the protective angels. Mais ça c'est euh, voilà. Alors on y va les enfants. Alors c'est on et j'arrêterai au fur et à mesure. Déjà je vous la laisse. Écoutez en une fois. Alors, euh, donc... Dans le nom de l'éternel, je, je, je vous traduis, dans le nom de l'éternel, je continue. Hein. Mi, mi, mi, Michael. Alors, à ma droite, là, à ma droite, l'ange, donc, euh, Michael, Michael, d'accord Voilà. Alors, c'est fa facile en hébreu, voilà, c'est, à ma droite, c'est « memini hein, voilà. C'est pour ça que euh, c'est assez, il euh, y a un rythme, disons, il euh, y a un rythme dans la langue qui est euh, propice, je veux dire, à, à se mettre, disons, sur la même fréquence, hein, voilà, c'est une fréquence, hein. c'est ouvrir ses fréquences, hein. mais au départ, vous n'étiez absolument pas obligé, vous pouvez simplement l'entendre, euh, ni plus ni moins. Hein. Alors là, je, je vous fais juste une petite traduction que vous montrez très très simple. Hein. Et donc à ma gauche, hein? Gabriel, Gabriel. Hein. Bah bon, ben, ben, oui, en face de moi. Et derrière moi. Raphaël. Raphaël. Va Et au dessus donc de moi, de ma tête, hein, voilà. Alors, Shereenat elle, voilà, c'est-à-dire euh, l'éternel chérina, c'est-à-dire, là je vous la traduis, c'est tout simplement la présence euh, divine. Voilà, alors, euh, cette, euh, cette, cette vidéo, naturellement, enfin, disons, vous pouvez... Euh, alors voilà vous voyez c'est un vous pouvez la faire cette vidéo alors je vais aller là alors voilà donc, je, vais, je, vais vous, je vous ai donné donc cette fameuse... Je vous ai donné donc cette fameuse incantation des anges. Il y a le nom en plus de ça. Vous savez que c'est une question aussi de fréquence. Euh, L'ange, il, ré, il réagit très vite. Donc, quand il entend, disons, euh, cette langue... Euh, qui nous vient quand même, il faut quand même le savoir, il ne faut pas le nier, s'il faut pas, ça c'est, si on le, on refuse, c'est un déni, c'est une, toutes les langues sont rattachées à cette langue primordiale, vous vous rendez compte, hein, qui, qui, qui, qui a été donnée, disons, à Adam, Adam parlait cette langue, l'ange Raziel donc l'ange des secrets, a instruit Adam, dans cette langue, ces inscriptions, ces façons, disons, d'écrire, là, que vous voyez en même temps, vous pouvez les regarder, ça nourrit votre cerveau, parce que vos vies antérieures et antérieures et antérieures connaissent ce codage. Et donc, c'est même pas la peine, disons, d'intervenir pour savoir à quoi exactement, exactement. C'est un peu comme vos votre votre corps votre corps c'est respirer votre cœur c'est battre votre cerveau c'est reconnaître quelque chose aussi votre âme c'est également disons reconnaître disons euh, la lumière hein? voilà c'est une question de langage c'est une question disons de fréquence hein? voilà et c'est tout tout tout tout nous vient, disons, de cette langue primordiale et qui a été vraiment, qui est partie un peu comme en ruisseau, en petit ruisseau, comme ça, de tous les côtés, partout dans le monde. Il y a un livre, donc, qui est sorti concernant ça, euh, où il y avait quelque chose, disons, ils ont répertorié quelque chose comme, euh, je ne sais pas trop combien, de, de, de mille, mille et mille mots, qui se retrouvaient dans toutes les langues alors que ce soit disons au Mexique ou alors disons en Inde ou que ce soit au Japon en France on a la chance de garder comme je vous l'ai dit c'est pour ça que je vous marqué ici Ticherie tricher on a la chance en plus de ça d'avoir des connexions comme bête c'est la maison bâtir vous voyez oui, c'est la maison. Donc, on a la chance, nous, en France, euh, d'avoir euh, les retrouvailles, on va dire, un peu faciles. Hein, tout simplement, <rire> on a les retrouvailles faciles. Voilà. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, ce genre, disons, de lettres, de chants en même temps. Respirez, regardez ça, vous le mettez à la télé devant votre ordinateur et vous respirez et vous, et vous, et vous allez... Euh, euh, vous allez quelque part nourrir, voilà, euh, votre spiritualité, vous allez créer des connexions, euh, demander naturellement, quand vous êtes dans, la, dans, ce, dans cette méditation, disons, dans cette intention de méditation, absorber comme si c'était vraiment un parfum, un parfum tout simplement, vous, là, votre âme va, va, va être mieux Hein? Et automatiquement, les anges, disons, auront euh, euh, plus de, fa de facilité, on va dire, pour, euh, vous, euh, pour vous ouvrir les yeux. C'est-à-dire que ça ne vient pas d'eux, ça vient de nous, en réalité, parce que tout est en face de nous, mais nous ouvrir les yeux, nous, par contre, des fois, il nous faut vraiment un wagon, hein, une paille, ça ne nous suffit pas comme euh, événement hein, pour nous signaler que là, il faut y aller ou il ne faut pas y aller, hein. On est d'accord, et ça sert à ça aussi les incantations naturellement, hein, de se protéger, disons, contre des, des, des, là, une, une folie quelque part, qu'on se dit, tiens, on va aller là-bas, c'est super bien et tout. Mais quand vous avez, disons, cette, euh, cette, cette, cette nourriture, disons, qui, qui, qui, qui nourrit quelque part votre âme, qui est en connexion directement avec l'origine hein, des mondes, des mondes, attention, et hein, eh bien... Euh, c'est vrai que c'est quand même plus facile hein, à leur répéter l'expérience, c'est là de ce côté, c'est un petit peu, disons, un, un, un, une, nourriture, une nourriture, disons, de, de, de l'âme, hein, ça vous remet, disons, tout de suite dans le bain, hein, quelque part. Voilà, écoutez, ben, c'était un petit coucou, quoi qu'il en soit, toutes les méditations sont bonnes. Hein. Tout simplement, euh, trouvez la vôtre, hein, mettez de la belle musique aussi, euh, moi je vous proposais la mienne, euh, voilà, tout simplement, parce que c'est euh, des incantations, disons, qui qui, qui qui recèlent énormément de secrets, et oui, euh, disons, lorsqu'elles sont expliquées par euh, la cabale dévoilées par la cabale mais néanmoins... On n'est pas obligé, comme je vous le dis à chaque fois, de comprendre comment fonctionne notre corps pour respirer, tout simplement. Hein? On a un programme incroyable, même si on ne connaît pas, ça marche hein? Voilà, et eh bien écoutez, mes chers balances, hein, encore un très bel anniversaire, et ma foi toutes les personnes, hein, les Daniel, les Muriel, les Rachel aussi, et hein, eh ben, écoutez, profitez un petit peu, euh, disons, de ce mois, hein, pour, euh, ouh, allez, allez-y, hein, demandez le « oui », <rire> hein, et puis c'est un mois de clémence, hein. Alors, c'est formidable, ça, quand même, d'équilibre, hein, voilà. Eh bien, je vous fais tout plein de bisous pour ce mois magnifique, hein, au revoir, au revoir, les amis, et à la prochaine vidéo, et je vous like.